Écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi. De vous. Je vais tout simplement vous proposer les 13 meilleurs decks low cost pour monter de ladder, pour passer légende. Alors pourquoi 13 euh, Un par classe, tout simplement. Donc 10 plus 3 de la nouvelle classe, euh, le chevalier de la mort, tout simplement parce qu'il y a les runes rouges, les runes bleues et les runes vertes, évidemment. Donc ce sera un deck par rune plus un par euh, classe. Ma définition des decks low cost, c'est la même que sur les vidéos euh, deck low cost des euh, extensions précédentes. Pour moi, un deck low cost, c'est un deck soit avec maximum 8 épiques, soit 2 légendaires et... Euh, non, une légendaire et 4 épiques, pardon. Donc, en tout, voilà, 8... Euh, si on considère qu'une légendaire, c'est 4 épiques, soit 8 épiques, pardon, soit une légendaire et 4 épiques. Évidemment, euh, le but, c'est pas d'arriver à chaque fois à ce montant maximum, finalement, à ce plafond. Il y a des decks, vous allez voir, que je vais vous proposer qui ont moins euh, que ça, même largement moins pour certains, et il y a des decks qui nécessitent des petites améliorations. Euh, voilà certains decks avec par exemple deux légendaires et une ou deux épiques, donc forcément on dépasse le quota et dans ce cas-là je vous donnerai évidemment pour chaque deck, j'ai fait ma petite euh, ma petite liste euh, que je vais vous donner les in et les out, c'est-à-dire les petits remplacements que vous allez pouvoir euh, exécuter. Il n'y a qu'un seul deck avec lequel euh, on va dire j'ai triché un petit peu, sur lequel j'ai un petit peu triché sur euh, la définition mais je vous expliquerai pourquoi, euh, ce sera évidemment à la fin euh, de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors oui, euh, on va parler je, je, très rapidement sur la méta, là nous sommes évidemment post-patch euh, post-up, post-nerf mais sur Surtout, mais surtout, euh, post-rénatal, donc euh, forcément le nerf du Rénatal fait que maintenant, euh, et c'est ça qui pour moi caractérise le plus cette nouvelle méta, alors déjà j'ai regardé euh, ce matin les, les decks sur HS Replay en tier 1, tier 2 et tier 3, et encore, même si certains ne considèrent pas le tier 3 comme des decks viables, mais c'est clairement viable, même tier 1, tier 2, nous sommes actuellement à, plus, à à peu près 15 decks, donc si on rajoute le tier 3, on peut monter à 20-25 decks. 25 decks viables dans la méta c'est énorme tout simplement parce que maintenant il n'y a plus besoin d'avoir un, un deck extrêmement puissant un deck tout simplement parfait pour pouvoir gagner en fait avec Renatal on était à 40 PV donc forcément les decks qui étaient juste aggro ne gagnaient pas qui étaient juste value ne gagnaient pas il fallait avoir des decks finalement qui étaient polyvalents et qui étaient euh, on va dire polyvalents avec une puissance brute extrêmement élevée bah, parce que forcément on démarrait à 40 PV et pas à 30 maintenant qu'on est repassé à 30 parce que Renatal à 35 PV ne vaut pas le coup en tout cas pour le moment mais je pense pas que ça évolue. Maintenant que nous sommes retournés à 30 PV, bah finalement, des decks qui étaient, entre guillemets, un peu moyens, ou en tout cas, moyens à 40 PV, sont finalement euh, viables. Une des, euh, un des plus bels exemples, je trouve, c'est le, le deck Crash Foudre, le chasseur Crash Foudre, qui était totalement pété à la sortie de l'extension. Et puis, le Crash Foudre a été nerfé, c'est passé de top tier à trash tier, directement, injouable, vraiment, zéro deck dans la méta. Genre, que des decks dans la méta, puis zéro deck dans la méta, et ensuite... Finalement, euh, les 30 PV, on est repassé maintenant à une méta euh, 30 PV et même le deck nerfé, bah, Devient, euh, redevient viable, tout simplement. Il devient même, d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans les 5-6 meilleurs decks de la méta. Donc, vraiment, ce, cette nouvelle méta 30 PV, elle va être hyper intéressante. Euh, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Il faut voir ça vraiment comme une bénédiction, si je puis dire. Euh, parce que, vraiment, on va, retourner, on va retrouver une méta avec énormément de classes jouables, énormément de decks, et pas forcément que des bons decks. Voilà, on peut... Enfin... Si, il faut forcément des bons decks, mais on n'est pas obligé d'avoir des decks parfaits. Voilà, c'est vraiment ça le terme. Pas besoin d'avoir de decks parfaits pour pouvoir gagner. Et ça, c'est génial. Et, et vraiment, les decks que je vais vous proposer dans cette vidéo, les 13 decks low cost, sincèrement, vous pouvez passer légende avec tous les decks. Vous pouvez même faire, euh, sans exagérer, des top 100 légendes avec tous les decks. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à, euh, à les essayer, à les, les tryharder, peut-être même tous, si vous avez des cartes. Bref, alors on va commencer euh, par le mage. Alors le mage, il y a un petit remplacement à faire. Nous sommes euh, avec un deck qui a une légendaire et deux euh, épiques. Donc c'est un deck agro, ça c'est typiquement un nouveau deck, voilà, c'est un deck qui n'existait pas avec les 40 PV, parce que bah c'est un agromage, agromage c'est un peu bizarre, d'ailleurs c'est un des premiers agromages qui existent dans l'histoire d'Earthstone, même s'il y a eu euh, le, les vieux agromages avec la Wyrm de mana à l'époque, mais c'était vraiment presque des decks toxiques entre guillemets des chasseurs face, mais à la place du chasseur on jouait mage tout simplement, oula ma chaise est descendue, pardon. Ça, c'est le contre-coup des fêtes, ça. <rire> Et Donc, euh, là, on est sur une version assez intéressante avec quand même Porte-Mort, qui est quand même une carte assez particulière. Euh, basée sur... Vraiment, on est sur un deck... Bon, ça reste un deck face, mais il y a des petites subtilités. On va geler, on va générer un peu de value avec Vizir. On a quand même des cartes qui ajoutent des petits éclairs dans la main. Par exemple, il y a la Sivara qui est très intéressante, il y a Eguin. Donc, il y a des synergies. On n'est pas sûr, je pose un T1, un T2, un T3 comme à l'époque, hein, et ensuite, on va lancer du burst. Là, il y a quand même des, des, petites, euh, voilà, des petites synergies entre les cartes. C'est hyper intéressant. Ça peut gagner en value, enfin, euh, pas en ultra value, mais ça peut gagner un peu dans le mid game, dans le late game. Voilà, c'est vraiment un deck qui va être très très intéressant à jouer qui est très très sexy à jouer, c'est un nouveau deck, donc euh, la légendaire du deck ce n'est pas euh, Aguin, hein. Aguin c'est une carte qui est, euh, qui est gratuite, tout simplement la légendaire c'est la Sivara, euh, la Sivara qui est hyper importante, euh, non je ne peux pas la crafter parce qu'elle est comme ça, euh, mais normalement la Sivara, euh... Attendez, je ne veux pas dire de conneries, mais euh, oui c'est bien ça, la Sivara je ne peux pas la crafter parce que j'ai dû décrafter la bonne et j'ai dû garder celle-ci, bref. Euh, la Sivara est une carte hyper importante parce que elle va permettre finalement de récupérer les bursts avec toucher gelé, avec euh, les petits euh, éclairs des arcades donc ça c'est hyper intéressant pour avoir le finish hein, souvent et c'est ça qui est intéressant dans Chasseur Face c'est un peu le, le, la base finalement, souvent Chasseur Face, enfin c'est le meilleur deck agro entre guillemets parce que ça a les créatures d'early game et on grignote avec les créas et ensuite on finit avec, on finit avec le burst. Bah, C'est pareil pour cette version, on a une curve très très basse avec, on le voit hein, d'ailleurs ici, énormément de T1, 8 T1, euh, beaucoup beaucoup de T2, donc on est toujours censé faire T1, T2. Et derrière, on essaye de grignoter, grignoter avec une curve à 3 quand même. Et ensuite, on va finir par des Bursts et accessoirement la Sivara. Donc, euh, la légendaire, c'est quoi C'est la Sivara qui est hyper importante. Et elle accessoirement, elle est jouée dans d'autres decks également. Donc ça, c'est quand même une très très bonne carte de mage. Vous avez également en... Euh en épique, euh, bah voilà, l'élémentaire prismatique qui est très très fort pour le coup. Pareil, ça c'est une carte de la nouvelle extension, c'est joué dans ce deck-là, mais c'est une carte qui a beaucoup de potentiel. Pour le coup, c'est un craft sûr. L'idée aussi, de vous, dans, dans les decks, j'ai essayé de réfléchir aussi à... Quel, euh, comment dire, à quitte à crafter une carte, autant qu'elle soit finalement utile, pas forcément dans d'autres decks, mais aussi à l'avenir, accessoirement. Là pour le moment, dans d'autres decks, elle n'est pas vraiment jouée, mais c'est une carte qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Et je pense même qu'elle arrivera dans d'autres decks avant la prochaine extension, clairement. Donc voilà, ça c'est euh, la légendaire et les deux épiques. Et le petit remplacement que vous pouvez faire, c'est enlever le petit euh, Vizir Nérubien, qui est très fort pour le coup, qui est très intéressant, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever le Vizir et à la place rajouter un Astalor. Alors Astalor qui est neutre hein, évidemment, une carte très très importante, euh, d'ailleurs vous allez voir ce qu'il y, y a souvent Astalor dans les decks, parfois j'ai décidé de ne de, de, pas le mettre, mais en tout cas voilà, c'est souvent un truc que vous allez pouvoir rajouter dans votre deck pour améliorer vos decks low cost, même si le deck de base n'a pas Astalor, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire, même si le deck n'a pas forcément Astalor, Rajouter à ça alors peut être parfois intéressant, c'est une carte qui est très polyvalente. Mais en tout cas, voilà dans ce deck, à la base, les versions que je vous propose là, je ne sais pas si je l'ai dit, mais quand j'ai dit que ces decks-là peuvent faire top 1000 légendes, au top 100 légende, c'est parce que c'est des versions qui ont déjà fait, c'est des versions d'HS replay que j'ai évidemment euh, modifiées en fonction, ou en tout cas fait les in les out en fonction, vous êtes vraiment sur des versions euh, qui ont déjà performé, vous voyez Donc euh, ça, ce deck-là, on peut se dire, bah c'est bizarre, ça n'existe pas, c'est un deck qui est déjà top 1000 légende et qui a déjà un très très beau winrate, justement, dans le top, euh, top légende. Bref, à la place, en gros, deux petits vizirs nérubiens, vous mettez tout simplement Lastalor, et vous avez un deck absolument al dente. On va passer maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le but de ces vidéos. Euh, dans les commentaires, on s'entraide, évidemment. Euh, voilà, euh, n'hésitez pas à poser vos questions et ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc, le chasseur. Alors, le chasseur, pour le coup, peut-être le, j'aurais dû le mettre à la fin, le chasseur, parce que c'est un gros dossier. Le chasseur, c'est un gros dos, si je puis dire, parce que il euh, y a beaucoup de in, beaucoup de out. Euh, c'est une version justement basée sur le crash-foudre. Euh, cette version-là, elle est vraiment basée en mode agro. Donc, vous avez une légendaire et deux épiques dans la liste. La légendaire, c'est Tavish, mais on peut choisir d'autres légendaires. Donc là, j'ai décidé plutôt de mettre Tavish et les deux épiques. Euh, c'est les esprits sauvages qui sont très très importants. L'esprit sauvage qui va vous permettre de récupérer une arme avec la graine. Et euh, cette arme va nous permettre évidemment d'améliorer les crash-foudres. Donc là, on est sur une version... Quand même assez agressif, mais pas full combo comme pouvaient être les anciennes versions, parce que forcément le crash foot coûte 3. On a quand même le bran, mais en gros, l'idée du deck c'est de jouer un peu allez mid aggro, vous voyez, donc un truc qui est quand même bien curvé, T1, T2, T3, et avec la value des esprits sauvages. Enfin, quand je dis la value, c'est pas une value au sens euh, guerrier, je pioche, je fais des Ao, c'est une une value en, en mode j'ai pas besoin de balancer toute ma main. Pour avoir énormément de menaces, vous voyez, juste faire pièce esprit sauvage. Pour l'adversaire, c'est déjà, il a les fesses normalement qui vont, qui vont briller. Euh, donc, le, la légendaire, c'est Tavish, mais vous pouvez améliorer euh, le deck en rajoutant 3 légendaires. Oui, j'ai bien dit 3 légendaires. Que sont Hydro Alors, qu'est-ce qu'on enlève déjà pour ces trois légendaires Après, vous ajoutez ce que vous avez envie euh, d'ajouter. Hein, pour le coup, c'est vraiment, je pense c'est personnel euh, dans ce cas-là. En tout cas, pour ces trois légendaires, c'est vraiment personnel. Vous enlevez le bélier. Donc, il y a deux béliers dans le deck. Vous enlevez un petit... Euh... Oula, là, j'ai enlevé... My bad. Donc, vous, vous enlevez un, euh, un bélier de combat qui marche très très bien parce que va... la prochaine bête va coûter deux de moins. Donc, Crash Foot va coûter moins cher. Donc, ça, c'est assez intéressant. Bonne carte hein, dans l'absolu. Euh, un bélier, deux biscuits pour chien. Donc, vous voyez, les des biscuits pour chien qui sont joués dans certaines versions. Hein. Encore une fois, je n'ai pas enlevé certaines cartes et rajouté d'autres en mode bon, bah ils se débrouillent euh, avec euh, ce que je leur donne. Vraiment, j'ai essayé de de regarder sur internet un maximum de listes euh, en disant bon il y a des versions sans les biscuits avec les légendaires et il y a des versions avec les biscuits et avec les légendaires donc le biscuit c'est pas une carte genre en plus qui a fait le build deck c'est vraiment une carte qui est dans certaines versions parce qu'il y a plusieurs versions j'ai vraiment voilà essayer de, de, de, de, de confronter plein plein de versions différentes qui étaient top euh, top méta. Et donc voilà, vous pouvez vous enlever les deux biscuits du deck qui sont intéressants, mais si jamais vous avez envie de rentrer ces légendaires, il faut quand même enlever des cartes à un moment. Vous enlevez les deux biscuits, vous enlevez euh, un bélier de combat, vous mettez un hydrolodon. Euh, forcément un hydrolodon qui est très très intéressant qui est accessoirement et est une bête c'est une très très bonne carte euh, bon ça peut arriver très vite hein. en vrai si vous faites bélier t4 ça peut arriver t5 c'est assez fou euh, un hydrolodon un astalor voilà on revient sur ce petit loulou euh, l'astalor qui rentre bien dans ce deck parce que bah ça met à la fois des dégâts ça fait à la fois de la value ça fait un t5 voire un t6 voire un t7 enfin voilà c'est très très intéressant comme carte et un baraque euh, alors si moi j'avais le choix vous ne posez pas la question, mais je vous le dis quand même. Euh, si j'avais le choix, moi, je mettrais Barak. Pour le coup, j'adore la carte. Je trouve que c'est la meilleure carte de chasseur. Mais bon, je pense que dans ce deck-là, ça a plus de sens. Mais accessoirement, voilà, il y a aussi Barak. Donc, Hydrolodon, Astalor et Barak. Et vous enlevez Biscuit pour chien et euh, le bélier. Et vous avez la version la plus optimisée. Mais cette version-là vous amènera évidemment très haut dans le classement. Ne vous inquiétez pas. Voleur, maintenant. Voleur, alors, on est sur un deck avec une légendaire et quatre épiques. Donc, le maximum, hein, en somme. La légendaire, c'est quoi Alors, des voleurs, il y en a plein de versions. Euh, L'idée, c'est qu'il y a aussi des decks en low cost qu'on ne peut pas faire. Alors, en chasseur, pour le coup, c'est un des seuls decks chasseurs à l'heure actuelle. Donc, bon, il n'y a pas de souci. En mage, il y a les big mage, mais ce n'est pas possible. Il y a trop trop de légendaires. Il euh, y a big mage, mage control également. Il y a beaucoup de légendaires. Donc, c'est des versions qui ne sont pas possibles en low cost. Et si on commence à... Alors on peut toujours travailler des versions low cost, contrôle, si... enfin en tout cas sur certains decks, mais si on commence à enlever la légendaire, deux légendaires, trois légendaires, ou... et plein d'épics, bah en fait finalement le deck est vraiment faible après. Donc euh, l'idée c'est vraiment de vous proposer des decks forts, et pas juste des decks euh, top méta en enlevant les légendaires, ça n'a pas de sens. Mais pour le chasseur, sans, les, les, sans les, les, les trois légendaires que je vous ai cités, le deck est quand même très fort. Donc voilà, euh... encore une fois c'est pas... Euh... C'est pas juste j'enlève une carte pour en mettre une autre, ça ça n'a pas de sens. Euh, donc on, on est sur le voleur, hein, c'est ça. Donc oui, le voleur, il y a plusieurs versions. Il y a le voleur miracle, le voleur miracle qui nécessite qui est un petit peu cher pour le coup. Euh, qui est un poil plus cher, donc euh, il dépasse un peu du, du côté low cost. Et si on enlevait justement les légendaires, ça ne marchait plus. Il y a le voleur voleur, mais il coûte trop cher le voleur voleur. Euh, pour le coup, c'est un deck, il est à 15-16 000 de poussière parce qu'il y a beaucoup beaucoup de légendaires. Euh, de la version euh, avec Maestra, pour le coup, et les gnolls. Et vous avez cette version-là, alors elle a été nerfée, mais elle est toujours très très intéressante, parce que justement, 30 PV, donc en, en vrai en deux phases d'attaque, maintenant on peut gagner. Euh, et puis voilà, le deck aussi, et il, comment dire, il était à la toute fin, j'allais dire à la toute fin de méta dernière, mais la méta dernière, elle a duré une semaine, mais les deux derniers jours, il y avait beaucoup plus de starfish. Vous savez, le petit silence pour 4 mana de 4. Là il n'y en a plus évidemment, plus, beaucoup, plus du tout dans la méta parce que ce deck là il est noyé dans les 15-20 meilleurs decks de la méta, mais vraiment la liste est très intéressante. Alors Légendaire c'est quoi Légendaire c'est Invincible, L'invincible, qui est une, une excellente excellente carte évidemment, mais bon forcément qui coûte un petit peu cher, et euh, les épiques sont euh, les deux illusionnistes carte clé et les deux lieutenants réprouvés, pardon, carte clé alors Prep c'est une carte qui est gratuite hein, pour le coup c'est le set fondamental euh, ces cartes là euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, euh, le petit amélioration à faire, alors l'idée du deck, vous connaissez, hein, c'est euh, jouer avec la goule avec, infectieuse, pardon, avec acolyte de la lamardante. En gros, on fait euh, cimetière des neiges, lieutenant réprouvé, on a l'entourlooper qui nous permet de jouer écran de fumée. Par exemple, on va faire T3 cimetière, T4 entourlooper, écran de fumée, on va jouer euh, goule. Euh, sur par exemple en tour looper dès qu'il va mourir il va mettre plein de ghouls. et en fait voilà on développe plein de ghouls comme ça on peut avoir les taunts avec les invincibles on peut avoir plein d'acolytes de la lamardante euh, on peut faire des plays genre traînard brisé into cimetière des neiges into acolyte de la lamardante on a, on a double 5-8 et on peut jouer agressivement vous voyez c'est ça qui est intéressant aussi le retour au 30 PV permet d'avoir euh, des, des plays différents un panel de plays un peu plus large c'est à dire qu'on peut vraiment faire cette, cette synergie là cette, cette sortie là traînard cimetière acolyte vous voyez Ou même, voilà, traînard euh, 1, T2, par exemple, on fait prep euh, cimetière, et T3, on peut pièce coller, parce que la colline coûtera 4, et en fait, T4, on a double 5-8, et double 5-8, derrière, bam bam bam, ça va assez vite, donc ça, c'est très intéressant également. Euh, bref, la légendaire, euh, c'est l'arme, euh, c'est une épique d'ailleurs, pour le coup, c'est pas une légendaire, vous pouvez rajouter l'arme, euh, euh, la lame contrepète qui permet de, euh, de gagner un râle d'Agonie et ça l'active quand l'arme euh, pète, finalement vous pouvez la péter avec votre pouvoir héroïque ou tout simplement naturellement en attaquant deux fois. A euh, la place du double jeu, double jeu qui est intéressant dans ce deck parce que ça permet d'avancer dans le deck, ça permet de piocher donc c'est très très cool, c'est une carte qui rentre bien dans les decks combo euh, voleurs. Très... C'est une carte qui serait vraiment excellente dans plein plein de decks, d'ailleurs, je pense. Waller euh, a tellement de draw de base que parfois, il ne le joue pas, mais je pense que typiquement, c'est le genre de carte qui serait jouée dans 100% des autres classes, vous voyez Parce que la carte est vraiment incroyable. Mais bref, voilà, en gros, à la place de l'arme, parce que sinon, ça passe à 5 épiques, l'arme, vous pouvez clairement, clairement vous en passer, même si elle est intéressante, elle améliore un tout petit peu le win rate, il faut reconnaître, mais voilà, vous mettez le, le double jeu à la place, par contre, voilà, vous ne pouvez pas trop enlever Invincible. Invincible, c'est quand même une carte qui va vraiment améliorer beaucoup le winrate dans certaines situations. C'est vraiment un bon, bon truc, surtout quand vous avez des sorties avec, euh, avec écran de fumée. Euh, euh, par exemple, vous faites votre Lieutenant éprouvé, vous faites acolyte, enfin vivekai, écran de fumée, et en fait, l'invincible, il va booster un allié mort-vivant. Donc, l'allié mort-vivant, lui, n'est pas un allié mort-vivant. Par contre, lui, est un mort-vivant. Donc, lui, il va pouvoir profiter de l'invincible. De Donc, ça, c'est très intéressant. Les ghouls euh, également. Donc... Je mettrai évidemment tous les codes dans la description, dans les commentaires, ça. Pas besoin de le dire, mais je le dis quand même. Prêtre euh, Alors, le prêtre, il y a 8 épiques dans le prêtre. Il euh, y a un in et il y a un out, pour le coup. Mais il y a 8 épiques, il n'y a pas de pas de légendaire. Alors, euh, pareil, prêtre contrôle, trop cher, c'est des decks qui coûtent 20 000. Euh, Quoique maintenant, les decks sont un petit peu moins chers parce qu'il y a plus Renatal, donc c'est que 30 cartes et pas 40, mais même le prêt de contrôle, et en plus il est moins fort, accessoirement, le prêt de contrôle, il coûte un peu cher, alors là, c'est une version Bénédiction, tout simplement, c'est un des meilleurs decks de la méta, à l'heure actuelle, c'est un des 3-4 meilleurs decks de la méta, euh, deck Bénédiction, donc l'idée c'est de jouer avec LM Radio, de jouer avec l'Armée des Morts pour le ramener, de jouer plein de sorts dans le tour, plein de boosts, plutôt, sur les euh, LM Radio ou autre, hein. en général, c'est quand même LM Radio. Euh, je dis autre, parce que, le, le, on va dire je vous en parle tout de suite le in et le out c'est que vous pouvez enlever une cathédrale normalement il n'y a pas de cathédrale dans la version la version la plus optimisée mais si vous adorez la carte et que vous mettez de cathédrale je vais pas vous en vouloir et d'ailleurs votre win rate ne sera pas du tout euh, affaibli. la carte est très intéressante mais on va dire que si vous voulez vraiment la grosse version optimale et encore c'est la version optimale du moment aussi bien dans une semaine la version optimale joue des cathédrales mais voilà vous enlevez la cathédrale vous mettez la petite prêtresse qui est passée de 0 à 1 mana c'est pour ça que je dis les créas parce que parfois il y a la petite prêtresse euh, bah d'ailleurs je crois que je l'ai vendu. Hein. Bah écoutez, je crois que je l'ai vendu. Ouais, vous voyez je l'ai vendu parce que bah, ça a coûté... Ça, ça, je récupérais 1600 en la vendant. Euh, sachant que je joue assez peu prêtre. Mais bon, souvent là, je, je pense à un moment donné la, la Recraft. Mais bon bref, vous enlevez euh, la cathédrale, vous mettez la petite prêtresse qui coûte un mana qui reste très très intéressante dans le deck. Et l'idée du deck c'est tout simplement... Euh, voilà, d'avoir une énorme créature avec euh, les mots de pouvoir robustesse, avec faveur de l'ascension, vous pouvez dupliquer vos cartes. Donc en général, c'est un deck qui va partir euh, combo tour 5. Euh, à peu près, tour 5, vous avez vraiment, tour 5, tour 6, vous avez vraiment deux grosses créas. Euh, sur le board et forcément il n'y a pas de silence en face ou il y a peu de silence et puis ça ça, ça bourre bien, c'est un deck de combo donc faut pas hésiter à rien faire dans les premiers temps il hein. faut pas jouer curvé, quoi. faut pas jouer comme un deck tempo vous pouvez euh, T2 rien faire T3 rien faire, ou mettre en... en fait vous mettez en place votre, votre combo et derrière bam vous balancez tout et là c'est un régal quand vous avez des mots de pouvoir robustesse à zéro c'est absolument incroyable, il n'y a plus de soleil mais il est gratuit hein. il était donné dans, euh, dans la, la marche du roi Lich pour le coup Enfin, c'était une carte gratos. Euh, donc voilà, les 8 épiques, euh, c'est euh, Faveur de l'Ascension, c'est obligatoire, évidemment, dans le, de dans, dans le deck. Pardon. Euh, vous avez euh, les Perruques, c'est obligatoire dans le deck. Vous avez Maud Dévoration. Alors, vous pouvez en mettre un, mais je pense que vraiment, deux, c'est quand même vraiment, vraiment incroyable. Puis ça, ça permet de, presque de rajouter un petit anti dans certaines situations, une petite AOE. Euh, mais vraiment, ça va être très cool, parce que ça va coûter 0 avec LM Radieux. Votre truc va être énorme. Avec la Bénédiction, c'est de la folie. Donc, deux, c'est quand même bien, et dont des Naharos, évidemment, en x2. Donc euh... voilà, les 8 épiques, si jamais vous devez toucher une épique, genre typiquement, vous n'avez pas dévoration, vous pouvez quand même y aller avec le deck. Ce sera moins fort, mais vous pouvez y aller. Par contre, si vous n'avez pas les autres, non. Mais en tout cas, voilà, 8 épiques comme ça, je trouve que ça respecte le low cost. Euh... Alors, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais évidemment, hein, maintenant, c'est pour ça que je mets 8 épiques depuis beaucoup de... enfin, 8 épiques ou 2 légendaires, ou 1 légendaire, 2 ép... euh, 4 épiques, c'est que le jeu est beaucoup plus free to play qu'avant, le jeu est beaucoup plus généreux qu'avant. Euh, donc, globalement, franchement, c'est con, mais 8 épiques en une semaine de tryhard, euh, vous jouez une semaine un petit peu à volume important, bah vous avez, vos, vous avez votre deck. Moi, euh... bah, je joue sur Asie, je joue très peu sur Asie, enfin, je joue très peu, j'ai pas mis de sous sur Asie et j'arrive toujours à me créer un deck. Donc l'idée des decks low cost, c'est pas de se dire euh, c'est low cost, je vais pouvoir créer tous les decks low cost que Fichou va proposer. Mais l'idée, c'est de pouvoir en choisir un et de vous dire, bah, ce deck-là, en quelques jours, je vais pouvoir l'avoir. Et clairement, c'est possible. Vraiment. Euh, donc... Shaman maintenant, alors Shaman, très bon deck de la méta, vous voyez, pareil, ce deck-là, il revient finalement, il n'a jamais été dominant, maintenant, il est dominant dans la méta, il est co-dominant, on va dire, avec les 5-10 autres, euh, pour le coup, en tiers-un tiers 2. Tiers, euh, alors, c'est un deck hyper intéressant, avec une légendaire 4 épiques, il y a, un, il y a un, une, une amélioration à faire, c'est vous pouvez enlever le petit euh, Geyser, le petit Geyser bouillant, et à la place, vous mettez le euh, Gloop, le grand gousier, the Grey Glozor, euh, qui est très très bien dans le deck, parce que c'est un deck basé sur euh, l'évolution, simplement donc lui il met pas mal de cartes et puis ça reste une très très bonne carte pour le coup donc le grand gousier à la place du geyser si vous n'aimez pas geyser parce qu'on a le droit de pas aimer la carte vous avez d'autres cartes que vous pouvez mettre à la place du, du geyser euh, c'est je vais vous dire euh, bon vous mettez un petit peu ce que vous voulez hein, dans l'absolu et une carte qui je trouve est très intéressante euh... ah c'était ça voilà vous pouvez parce que vous avez pas mal de créas avec le deck donc si jamais euh, n'avez pas euh, Bon, le Geyser est cool parce que c'est quand même un deck un peu combo, il y a quand même des synergies de cartes et le Geyser permet, entre guillemets, de contrôler un peu la pioche avec son côté dragage. Mais en vrai, suffusion, une suffusion, à la place du Geyser, marche très bien. Et si vous avez euh, Gloop, vous mettez Gloop. Donc l'idée du deck, donc la légendaire, c'est quoi C'est le brocan, brocan qui reste vraiment un must-have hein, parce que le deck va quand même... Euh... Ah non, peut... attendez, je suis sur Alakir là. C'est bizarre, c'est pas fondamental ce truc. Euh, donc l'avantage du Broken, c'est qu'il va vraiment permettre de mettre les 6 euh, tout de suite quand il arrive. Et souvent, il peut vous manquer parfois un petit peu de dégâts. Et le, le, le Broken va faire le taf. Donc vraiment, Broken, c'est quand même un vrai, vrai gain de win rate pour le coup, donc très très important. Euh, en fait, votre gameplay va changer quand vous avez euh, Brocan. Vous avez Brocan, vous allez être parfois un peu plus agressif parce que vous savez que si l'adversaire est à 6 ou même à 12, dans l'absolu, il a perdu parce qu'il va prendre 6 et tour d'après, il peut potentiellement prendre 12, vous voyez Enfin, euh, reprendre 6. Donc les euh, épiques, et figu les figurines. Alors figurine pour le coup, c'est une carte qui est viable que dans ce deck. C'est même une carte qui est plutôt faible en soi, mais dans ce deck, elle est incroyable et ce deck-là est incroyable. Donc, et il n'y a rien qui, nous, qui me fait penser que la méta va vraiment évoluer dans une méta, on va dire, avec seulement 2-3 decks euh, dominants et, et tout le reste qui est euh, tier 3 euh, flottant. Quoi. Donc, je pense vraiment qu'on va rester dans cette méta avec énormément de decks viables, de, énormément de decks forts. Et pour le coup, ce deck-là a vraiment toutes les... Euh, voilà, toutes, toutes les... Euh, euh, J'allais dire les voies vertes, ça veut rien dire, mais euh, tous les feux au vert, pour le coup, pour... Euh, pour, euh, pour y croire clairement et à l'heure actuelle il est vraiment euh, très très fort donc les petites figurines voilà tout ça pour ça vous allez me dire et euh, vague primordiale qui est très intéressante dans le deck euh, tant pour ce côté euh, je diminue ton, la puissance de ton board mais surtout je, je combote avec mes cartes à moi euh, finalement qui vont euh, augmenter donc en plus le deck utilise pas mal les nouvelles cartes comme la prescience euh, qui est très très sympa donc vraiment c'est un deck qui est, qui est génial à jouer prescience qui marche bien avec les gnolls les géants des mers géants des mers qui est une carte du fondamental hein, donc c'est gratos donc vraiment, je répète, le petit gloop à 7. Euh, à la place, tout simplement. Le Brocan étant meilleur que Gloop, hein, l'idée c'est qu'il fallait faire un choix. Pour moi, Brocan est meilleur que Gloop, mais Gloop est très très sympa. Donc voilà, le petit, euh, vous enlevez le petit Gézair, vous mettez le Gloop et vous avez une version qui est très très très puissante et surtout extrêmement. Euh, ça c'est pareil, hein, c'est épique, mais c'est une carte qui est dans le fondamental. Euh, merci le fondamental d'ailleurs. Alors, je tourne la petite page et maintenant nous allons aller sur Guerrier. Guerrier qui est également un bon deck de la méta Alors Guerrier, au début je me suis dit bon, euh, l'idée c'est pas de vous proposer des decks low cost. Pour vous proposer des decks low cost. C'est pas un par classe et je dois respecter le 1 par classe quitte à vous proposer un mauvais low cost. Donc, euh, le guerrier, je suis allé sur HS Replay et j'ai été étonné de voir que le guerrier, il fait partie des 10 meilleurs decks de la méta. Pour le coup, c'est un deck qui est extrêmement, euh, extrêmement intéressant. C'est un guerrier blessure. Alors, guerrier contrôle, il coûte un peu cher et d'ailleurs, il a un moins bon win rate que cette version. Là, c'est une version avec une légendaire et quatre épiques. La légendaire, c'est la Raokara, mais vous allez voir que vous allez pouvoir améliorer le deck. Alors, c'est un peu comme Chasseur. Il y a plusieurs légendaires à mettre dans le deck il faut choisir la meilleure. C'est un deck qui a vocation à jouer curvé, si je peux dire. Alors, euh, euh, vraiment T1, mais accessoirement T2, T3, de, de mettre un maximum de créatures dans les premiers tours, et de gagner sur ce snowball, en somme. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la Rokara aux autres légendaires. Euh, et les épiques, c'est évidemment Elveuse, qui est très très forte dans le deck, qui est vraiment vraiment incroyable dans le deck, et c'est une carte qui a du potentiel dans d'autres decks également. Donc je pense que c'est un craft safe, euh, pour le coup, et en plus c'est une nouvelle carte. Donc les éleveuses, et euh, ça, c'est gratuit. Hein, c'est une carte du fondamental, le petit Finlay. Euh, et c'est bien parce que ça change le pouvoir du guerrier. On s'en fout de jouer guerrier parce qu'on a un deck plutôt agressif. Et euh, la nouvelle carte, évidemment, la championne euh, Sulfury qui est vraiment bien avec les sorts de feu. Euh, donc, les cartes ont euh, changé. Ce sont les deux puissances incandescentes. Oui, les puissances à la base ne sont pas dans la version la plus optimale, même si c'est une très bonne carte du deck. Donne plus un plus un à un serviteur et recommence pour chaque personnage à allié blessé. Accessoirement, c'est un sort de feu. Donc, cette carte-là, vous pouvez enlever les deux et mettre à la place la Rokara. Alors, la Rokara, la valeureuse, euh, et également la décimatrice Olgra. Alors, euh, qui est à 6 pour le coup. Alors, c'est vraiment des très bonnes cartes. Mais c'est des cartes qui sont un peu late. Et vraiment, vous allez voir que la majorité de vos matchs, vous allez les gagner tour 4, tour 5. L'adversaire, il va juste abandonner parce que vous allez faire un board trop fort, une combinaison trop forte en blessant vos créatures, etc. Et ça apporte un, un petit gain de win rate. Mais franchement, sincèrement, je suis même pas sûr qu'avec deux puissances, on n'a pas. En fait, on a un meilleur early mid. Par contre, forcément, là, si la game elle dure, bah, Décimatrice et euh, Rokara, c'est très très fort. Mais ça, ça va permettre d'améliorer votre mid-game. Donc franchement, euh, c'est vraiment vraiment pas choquant. Dites-vous pas, ah ouais, mais j'ai passé deux légendaires, ça sera pas bon. Non, vraiment, essayez comme ça. Et si jamais vous avez les cartes, bah, vous, vous, vous essayez les cartes. En plus, elles sont quand même assez sympas. Décimatrice, c'est une carte qui est, qui est géniale à jouer, je trouve. Euh, donc le deck, c'est quoi C'est un deck qui est basé sur euh, blesser vos créas. Euh, tout simplement. Donc on joue des sous-chefs cruels, on joue évidemment euh, le lieu. Euh, forcément, la profondeur sanguine. On va jouer la hache imprégnée qui va euh, permettre d'améliorer vos cartes boostées. Euh, vos cartes blessées. Pardon. On a ça qui blesse les créas. Euh, ça qui permet de, de piocher euh, pour pas cher. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. On a vraiment un deck un petit peu tempo. On a euh, l'émissaire qui va gagner en fonction des, des cartes blessées. On a euh, il est où voilà. L'extracteur qui est génial, qui est vraiment la meilleure carte du deck. Pour le coup. La carte qui, qui tient. Enfin pour moi sans cette carte là le deck n'existe pas. Même si ça ne veut pas dire que le deck ne peut pas gagner sans cette carte là mais elle améliore énormément le deck dès qu'elle est blessée elle donne plus en plus un serviteur aléatoire dans la main. Misérable folle qui permet d'avoir le charge quand il est blessé. Donc vraiment voilà vous avez un deck euh, ça ça permet d'améliorer l'arme ou d'en piocher une. Donc vraiment cette carte là est importante et la rokara justement quand vous arrivez à faire T1 une créa T2 une créa rokara derrière. Bah en fait juste vous allez prendre Trop d'avance et vous allez gagner. Donc vraiment, c'est très intéressant comme deck. Ça, en plus, le retour. En fait, c'est ça. Le retour au 30 PV permet bah, de gagner plus vite. Et de ne pas laisser un tour de plus à l'adversaire, avoir deux tours de plus, et accessoirement d'avoir aussi plus d'aggro dans la méta, et les agros vont être des bons match-ups naturellement. Euh, le guerrier blessure, empiriquement, a toujours eu à des très très bons match -up contre les decks aggro. Donc vraiment, vous avez une liste qui est, qui est méta et qui est très très intéressante, qui est très technique pour le coup, très compliqué à jouer, même pour un deck un peu tempo, mais euh, vraiment vraiment génial. Alors démonis, maintenant, alors démonis, il n'y a rien à améliorer, enfin euh, il n'y a rien à changer. Une légendaire de épique le retour du zoo Alors, le zoo euh, il a quand même pas mal été maltraité avec les 40 PV. Et puis, il y a eu des nerfs, évidemment, sur euh, la bibliothèque infâme. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça date de maintenant de plusieurs mois. Mais voilà, maintenant, il revient. Euh, il revient bien. En fait, c'est un deck qui est fort. C'est un deck qui est fort, voire très fort. Mais c'est pas un deck qui est excellent. Et avec les 40 PV, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, bah il fallait des decks excellents. Donc, il était tiers 2, tiers 3. Là, maintenant, bah, il est tiers 1 avec les autres. Tout simplement parce que, ou, ça dépend comment on considère tier 1. Moi, je considère les tiers 1 un peu large mais on va dire à les tiers 2. Enfin, il est top méta dans les 10-15 meilleurs decks de la méta. Euh, parce que bah forcément, bon ou très fo enfin, fort ou très fort suffit. Et donc, euh, vous avez euh, cette version-là avec le Denatrius, pour le coup, qui est très intéressant dans le deck, vraiment, parce que même si ça a été nerfé Denatrius, on est retourné à 30 PV. Donc finalement, c'est un nerf, mais en même temps un petit up. Donc finalement, ça se... Euh, alors je dirais pas que ça s'équilibre parce que ça a quand même été naturellement plus un nerf mais la carte en tout cas dans ce deck là est hyper hyper intéressante donc les légendaires c'est quoi c'est le rafam hein, le rafam qui est obligatoire qui est la carte Gamebreaker par, euh, par définition, l'adversaire va, va détruire votre board, vous allez faire Rafam, vous allez gagner, vraiment c'est totalement dingue. totalement. Limite, l'adversaire est obligé de se dire faut pas que je balance mon AoE, faut pas que je détruise trop le board adverse, parce que s'il y a Rafam qui tombe, j'ai perdu. C'est ça qui est hyper intéressant, ça fait vraiment psychoter l'adversaire. Et euh, donc, ça, c'est une carte qui est gratuite à hein, Okani, euh, c'était une carte qui était donnée dans. un peu comme le puits, euh, le puits du fou, j'allais dire, le, le, puits, euh, le puits de soleil, c'est une carte qui est donnée au début. Euh, et vous avez euh, les deux épiques qui sont les diablotins réminentes pour le coup. Vous allez euh, piocher pour chaque diablotin. Donc Zoho, très agro, facile à jouer. Euh, vous avez les grimoires parce qu'on est retourné avec une méta assez board centrique. Mais clairement, si vous croisez que des decks contrôle, bah n'hésitez pas à enlever les grimoires. Et à la place, l'avantage, c'est que vous avez plein de choses à mettre dans ce deck. Moi, je vous conseillerais par exemple de mettre cette petite carte qui est très très sympa. Euh... Euh, voilà, le, le petit euh, diablotin. Euh, ce diablotin-là qui est plutôt cool, qui est assez agressif. Donc voilà, vous pouvez mettre ce diablotin à la place de, euh, du grimoire. Vous pouvez mettre un autre T1. Vous pouvez mettre... Euh, même, même ça, en vrai, c'est pas choquant. Dans la méta, euh, le petit paysan. Le petit paysan de 1... Euh, il est où bon, De toute façon, vous connaissez. Hein, voilà. Ça marche très très bien dans les agros. Euh, Grimoire, en fait, le problème de Grimoire, c'est que parfois, ça va pourrir votre main. Mais ça vous améliore votre winrate, mais que dans certains decks. Donc voilà, ça, c'est la version la plus optimale. Mais en fonction, euh, vous utilisez votre cerveau et vous dites, euh, bon, il y a assez peu de fois où ça, ça fonctionne. Ça pollue plus ma main que ça fonctionne. Donc, je vais mettre le paysan ou une autre carte à la place. Bref, deck agro, facile à jouer, efficace, brutal. C'est pas cher, mais ça, j'ai envie de vous dire euh, encore une fois, hein, j'utilise ce terme, mais c'est empirique. Hein, le zoo a toujours été euh, pas cher et fort. Pour le coup, c'est le cost par excellence. On va passer maintenant au DH, à Lilidan. Alors, Lilidan, euh, vous n'avez tout simplement pas d'amélioration à faire dans cette version Illidan. Alors euh, oui, Illidan, c'est un, un peu triché. Parce qu'il y a deux épiques et deux légendaires. Donc il n'y a pas d'amélioration, mais voilà, c'est la liste peut-être la plus borderline. Parce que ça ne respecte pas totalement le côté low cost. Mais en même temps, il n'y avait pas trop d'autres Illidan. Les, les autres sont trop chers. Et l'Illidan, en fait, c'est un deck qui a vraiment besoin de ses légendaires, de ses épiques. Si vous en enlevez une, le deck, boum, il s'écroule, tout simplement. Euh, donc les deux légendaires, c'est la Jace. Et euh, la quête, vous êtes sur autre version quête L'avantage c'est que c'est des cartes normalement que vous avez déjà si vous aimez la classe Et les deux épiques, c'est les reliques de dimension euh, Pour le coup, une carte très très intéressante Qui a été d'ailleurs nerfée euh, Donc avant c'était à 5 mana. Euh, donc voilà, c'est la version Alors il y a des versions aussi où vous pouvez rajouter euh, Après c'est des versions différentes Mais par exemple, vous pouvez rajouter pour 4 mana La faux euh, Avec ou sans la quête vous pouvez rajouter euh, l'artificier. Enfin, vous voyez, vous rajoutez beaucoup de choses. Euh, mais après, c'est un autre deck. Mais cette version-là, elle est très forte. Elle est top 1000 légende. L'idée du deck, bon, on connaît, hein, c'est de faire de la value, de faire du contrôle, de blesser un peu l'adversaire, de tuer un petit peu son board. Et Relique des illusions, très très cool, évidemment. Et, euh, et puis voilà, on ne gagne pas forcément avec la Jace, mais la Jace peut évidemment faire gagner. On ne gagne pas forcément avec le Kurtrus, mais Curtrus peut faire gagner grâce à Double marchande de Guild et au Double arcaniste. Donc il y a vraiment un potentiel burst à la fin qui est très intéressant avec les déchaînements de Fiel. Ben voilà, ce deck-là, on, on, on le connaît bien, on l'a pas mal rencontré. Toutes les versions se ressemblent à peu près. En fait, de, de ce deck-là, il y en a 4 qui existent dans la méta, en tout cas 4 qui sont tiers 1, tiers 2. Il euh, y a la version comme ça, la version quête, sans les reliques, la version relique sans la quête. Il y a la version sans les créas, vraiment basée full sort avec la quête. Sans la quête, enfin en fait j'ai dit il y en a 4, mais il y en a peut-être même 5 ou 6 des versions. Bref, celle-là, c'est la plus low cost et elle est tout aussi viable que les autres. Euh, passons maintenant au druide. Alors druide, c'est budget. C'est même pas low cost, druide, c'est budget. Le problème c'est que le druide rampe, déjà il est pas très fort en ce moment, il est même plutôt trash parce que 30 PV, euh, lui il profitait énormément de Renatal et en plus le retour des aggro, bref c'est catastrophique pour druide. Moi ça m'embête mais bon admettons, c'est comme ça. Euh, donc voilà, le, cet aggro, il y, y a zéro épique dedans, il y a zéro légendaire, ça va tout droit, c'est brutal, euh, c'est un deck qui existe depuis pas mal de temps, c'est un peu neuneu. En vrai, ça fait gagner. C'est un deck qui gagne. Si vous aimez bien jouer... Enfin, c'est Chacun son, son truc. Hein. Moi, j'avoue que j'aime pas les decks comme ça. Mais dans l'absolu, ça gagne vite. C'est hyper efficace. C'est vraiment gratuit. Ça, vous avez pas de carte. Vous avez zéro carte sur le jeu. Vous démarrez un compte. Vous faites les petits, le petit didacticiel du début. Vous récupérez les petits boosters du début. Les petites conneries. Vous craftez ça. Si vous savez... Alors, vous allez me dire, c'est bizarre. Si on démarre le jeu, on ne connaît pas encore Hearthstone. Mais si vous, avez, si vous savez déjà jouer à Hearthstone... En fait, en une journée, vous passez les jambes. C'est-à-dire vous pouvez démarrer demain Hearthstone en connaissant déjà les jeux de cartes ou en connaissant déjà Hearthstone via des amis ou des games que vous avez vus en stream ou YouTube. Bah, ben, En fait, vous passez les jambes. Et ça, c'est voilà, c'est c'est un, tout simplement le deck budget le plus fort du jeu et depuis le début du jeu. Donc euh, voilà, Et il n'y a pas vraiment d'amélioration à faire. On ne peut pas améliorer le deck. Après, c'est rampe et rampe, c'est moins fort et c'est plus cher. Bref, le druid, ça, on passe vite hein, dessus. Euh, Paladin ensuite donc Paladin, euh, alors c'est que des versions pures. Pour le coup, il y a plusieurs versions pures. Il y a les versions agro, les versions contrôle, les versions midrange, les versions... Voilà, il y a à peu près 4-5 versions pures différentes. Toutes les versions pures sont viables. Dans ce deck-là, il y a une légendaire et trois épiques. La légendaire, c'est la Comtesse, forcément, en version pure. C'est très très cool. Euh, vous avez en épique euh, croisé Sanglant qui marche bien. Il y en a qu'un dans le deck. Vous pouvez en mettre deux si vous le souhaitez, mais c'est très bien. C'est quand même un T6. Et euh, les petites protectrices J euh, de Pierre qui marchent très très bien, qui permettent d'avancer dans le deck des cartes hyper hyper hyper intéressante qui permettent accessoirement d'aller chercher silence dans la salle euh, et silence dans la salle va vous permettre tout simplement d'avoir et de lumière pour zéro euh, mana souvent donc euh, voilà c'est une version assez mid-range assez agressif euh, alors il n'y a pas d'amélioration à faire les autres améliorations c'est des listes différentes mais il y a des cartes qui sont très fortes dans le deck également euh, donc cette version là vous voyez vous jouez des gros Gavoras. enfin en fait vous jouez tout simplement les meilleures cartes de paladin des sauts de lumière, il y a pas mal de nouvelles cartes en plus. Il y a le saut, il y a croisé, il y a euh, il y a l'avocate. Bon, qui est pas une nouvelle carte. Il y a ça qui est une nouvelle carte, euh, soldat. Donc vraiment, c'est hyper intéressant à jouer. pour le coup, c'est en fait, c'est pas forcément plus, ne... c'est pas forcément moins débile et moins neuneux que le paladin, un deck très aggro, Mais il y a un peu plus de value, un peu plus de rondeur. On est sur quelque chose d'un peu plus mid range. Donc euh, voilà, moi j'ai tendance à préférer ça. Mais, euh, donc oui, euh, vous pouvez rajouter euh, pas mal de cartes que je n'ai peut-être pas dans ma collection parce que je n'ai pas encore euh, joué spécialement beaucoup Paladin. Bah, si j'ai, euh, si je l'ai, en fait. Donc, vous avez Kotori que vous pouvez mettre dans le deck. Vous avez euh, Leadrine, Matriarche, que vous pouvez mettre dans le deck. Alors, c'est des légendaires. Euh, ça veut dire que vous enlevez d'autres cartes. Et après, c'est des listes différentes. Mais franchement, cette version-là, à l'heure actuelle, elle est top 1000 légendes euh, sans ces cartes-là, vous voyez. Donc, euh donc voilà, vous pouvez la jouer, mais il y, a, voilà, il y a ces petites cartes que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez. On va passer maintenant aux trois derniers. C'est tout simplement les trois, euh, trois euh, chevaliers de la mort. Donc, euh, vous avez la version rouge. Alors la version rouge, elle a été pas mal nerfée avec le Rénatal. Hein. Forcément, elle nécessitait le Rénatal. Euh, dans la version euh, rouge, il y a un In, un Out. Donc on est sur une version sans Rénatal. Pour le coup, vraiment, on reste euh, à 30 cartes. Alors, il y a beaucoup de légendaires dans le deck, mais en fait, il y a beaucoup de légendaires qui sont donnés euh, en fondamental. Par exemple, le Rokuzu, c'est du fondamental. J'ai considéré que les légendaires, alors le porte-mort, c'est fondamental. Mais par exemple, vous avez... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est pour ce deck-là. Euh... En gros, vous avez... Cer... Euh, non, ça, c'est pas euh, Voleur d'âme. Mais par exemple, Voleur d'âme... Non, c'est la marche du Roi Lich. Mais en gros, il y a des légendaires qui sont euh, la voie d'Arthas. Vous voyez, le petit. Euh, mais c'est comme le mini-set finalement. Euh, et ça, c'est payant. Donc j'ai considéré que ces légendaires-là, elles n'étaient pas gratuites. Vous voyez, vu que même si elles ne sont pas dans l'extension, euh, c'est comme une petite extension, la voie d'Artas. Alors là, j'ai pas d'exemple précis. Si, Explosion Morbide, sûrement. Euh, là, maintenant, la marche du Roi Lich. Bref, en tout cas, voilà. Il y a dedans 6 euh, épiques. Les 6 épiques, c'est les voleurs d'âme. C'est. Est-ce euh, que c'est Furoncle? Là que c'est la voix d'Artas donc ça compte donc voix d'Artas explosion morbide euh... et l'institutrice non l'explosion morbide elle y est pas hein. attendez anéantissement c'est fondamental bon j'ai compté 6 épiques mais je pense que c'est bon juste que là je fais un... je fais des calculs à la con mais euh... je crois que c'est 6 épiques hein. bref il y a les deux institutrices il y a les deux voleurs d'âme bah, peut-être c'est 7 épiques en vrai Bon, de toute façon, 7, on y est encore. Explosion morbide, ouais. Bon, mais J'ai fait un miscal... Ah non, mais explosion morbide, je suis con, c'est pas une putain, Je suis un connard, moi. <rire> Pardonnez. Ah, mais c'est pour ça. Est... On est bien à 6 épiques, Ok. Euh, donc, le in et out, out excusez-moi, c'est tout simplement aller rendre. Draw. Alors, dedans... Euh... Ah si, d'ailleurs, j'ai je, je, je, je, un bêta parce que j'ai mis Astalor. Astalor qui a une carte... Euh... D'ailleurs, vous pouvez enlever si vous... Si J'avais mis Astalor, c'est ça donc, il y a un in et out de plus, excusez-moi. Donc, vous pouvez enlever Astalor et vous mettez par exemple Asphyxier. Asphyxier qui est très très intéressant comme carte. Euh... Après, vous avez Brisam aussi qui est pas mal. Vous pouvez même rajouter un Morbide. Euh... Soit Asphyxier, soit Brisam. Écoutez, je pense que Brisam c'est très intéressant. Donc, oui, c'est ça. Vous mettez euh, le Brisam, excusez-moi. Euh... Et le vrai in et out c'est Alexandro. Alexandro qui. Euh, pour le coup est une carte euh, Marche du Roi Lich, mais c'est une légendaire. Donc vous pouvez enlever euh, le. Vous pouvez enlever un brisame pour mettre un Alirandro et accessoirement vous pouvez enlever un brisame pour mettre justement la Excusez-moi, j'avais pas mis à, euh... Euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais considéré qu'Astalor c'était une carte qui était gratuite, mais pas du tout. Euh, donc voilà, Astalor et euh, Alexandro à la place des deux Brisam. J'aurais tendance à prioriser peut-être Astalor parce qu'il a vocation à être joué dans les autres decks, ce qui n'est pas le cas d'Alexandro. Alexandro, c'est bien contre les decks très contrôle et très lent, mais ça reste quand même une très bonne carte, Alexandro. Donc voilà, vous avez une version euh, qui est contrôle, qui est très intéressante. Avec euh, Et sans Alexandro Pour le coup Le deck gagne hein, Vraiment Il euh, n'y a pas besoin D'avoir Alexandro Pour gagner C'est un deck fatigue hein, C'est un deck qui épuise L'adversaire Donc ce côté burst Il va améliorer Que quelques match matchups Et encore Vous allez gagner 100 euh, Donc voilà J'espère que c'est clair. Bon, c'était pas parfaitement clair sur ce deck, mais euh, j'espère que <rire> vous avez quand même dans l'ensemble compris. Au pire, il y a, y a, y a le, le code dans la description dans les commentaires. Pour le mono vert, alors mono vert, euh, pas d'amélioration. Pour le coup, on est sur deux épiques seulement. Mono vert, c'est un peu comme druide. Hein. Euh, ça ressemble d'ailleurs en termes de gameplay à druide. Il y a juste un peu plus de résilience. Une curve un poil plus lourde, mais plus de résilience. Euh, on est sur un deck qui va essayer de curver plein de créatures, plein de créatures assez mort vivantes aussi. Essayer de générer un maximum de.. Euh Comment on appelle ça euh, De, euh, de cadavre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette version, vous voyez, vous n'avez pas euh, le euh, céréal. Pourtant, c'est 3 verres. Mais vraiment, on utilise trois, le 3 verres que pour la puissance euh, sépulcrale finalement qui permet vraiment de, de shooter l'adversaire. C'est la grosse furie sanguinaire qui va bien dans le deck. Donc ça, c'est vraiment hyper hyper intéressant. Et vous avez, vous voyez, vous n'avez pas de curve lourde. Vous n'avez pas de gargamuel euh, à 8 mana. Vous n'avez pas de flé. Euh, pas de gif de, de fléau, par exemple. Vous n'avez évidemment pas de géant raccommédé Donc, vraiment, vous avez une liste qui est très, très agressive. Euh, les deux épiques, évidemment, c'est euh, les... Euh... Ah non, les puissances, c'est euh, cette fondamentale. Donc, les deux épiques, bah, c'est pareil. Hein, c'est les éleveuses, pour le coup. Euh, les petites éleveuses qui sont marges du roi Lich. Donc, voilà, seulement deux épiques. C'est très efficace. C'est très... Ça, ça, ça gagne vite. D'ailleurs, je l'ai proposé dans les... Euh, dans les top meta top 50 légende il y a à peu près une semaine donc la liste n'a pas évolué pour le coup la meta lui est juste plus favorable la méta lui, est, lui était déjà plutôt, plutôt favorable mais maintenant elle est évidemment encore plus alors c'est pour plusieurs raisons elle était enfin des raisons différentes. Elle est favorable maintenant pour Renata. et elle était favorable avant parce qu'il y avait beaucoup de druides et contre druides on était très bien. Et enfin le mono bleu qui est peut-être la version la plus. Enfin moi que je préfère et peut-être la meilleure. Euh, pour le coup c'est la seule qui on va dire est dans les top decks méta. Euh, là où ces decks là ils vont être plutôt tiers 3. Euh, ça n'empêche pas que c'est des decks pour passer légende, c'est des très bons decks. Mais on va dire en top 100 légende on croisera un petit peu plus de mono bleu. Alors mono bleu il y a... y a un in et un out. D'ailleurs j'ai pas fait l'erreur sur cette version euh, pour le coup. Donc c'est l'Astalor à, la à la place de l'épée. Euh, la petite épée à 3 mana. Elle est où euh, La Fridge Rock, voilà. La petite épée, vous pouvez l'enlever euh, tout simplement. Euh, donc vous enlevez une épée, hein, vous en laissez une pour le coup, et vous mettez, si vous le souhaitez, euh, l'Astalor. Et vous avez un deck avec une légendaire. Alors la légendaire, c'est... Euh, alors c'est pas évident parce que vous voyez, ça c'est fondamental. Je crois que c'est Tassarian, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Tassarian, c'est fondamental. Ah non, c'est ça Ça c'est Bois d'Arthas, d'ailleurs. Voici bon, la voie d'Artas, mais ça reste une légendaire qu'il faut payer. Donc euh, ça, c'est la légendaire. Et euh, les quatre épiques sont euh, bah, Fureur de, de Virme et les institutrices, évidemment. Voilà. institutrice au cœur de la soutien en glutine. Institutrice, c'est une carte qui est hein, absolument incroyable. Donc vous avez quatre épiques, une légendaire. Il y a un in et out, c'est l'épée fridge Enfin, une épée Freeze rock. Et vous rajoutez l'astalore. Le but du deck, c'est de jouer tempo, d'agresser. Les 30 PV sont encore... Déjà, le deck là, ce deck était très intéressant avec les 40 PV. Mais forcément, avec les 30 PV, il est encore plus intéressant. Vous voyez, ça a vraiment changé toute la méta. Je pense que s'ils avaient juste changé Renatal, ça aurait déjà totalement basculé la méta. Et en plus, ils ont fait des bons petits hubs, des bons petits nerfs. Bref, liste très très très intéressante. Je mettrai évidemment les codes dans la description, dans les commentaires. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez. Dans les commentaires, vous les posez sur Twitch. Vous venez sur Twitch, vous posez vos questions, comme ça, je vous réponds directement. Donc, euh, voilà, faut, faut, faut pas hésiter. Euh, voilà, j'espère que ça va vous aider à progresser. Euh, C'est des decks qui ont vraiment vocation à rester plusieurs mois dans la méta jusqu'à la, euh, la prochaine méta, donc... Euh donc, vraiment, n'hésitez pas à les feuilleter, comme ça, d'essayer de, de les... Je vous invite vraiment à essayer de tous les tester si vous avez la possibilité. Comme ça, vous allez avoir une vraie compréhension de la méta. Ça, c'est important pour maîtriser la méta, de comprendre les decks contre lesquels vous jouez, et pas uniquement votre deck. Vous pouvez, dans l'absolu, il vaut mieux maîtriser toute la méta et pas votre deck que votre deck et pas toute la méta, vous voyez Bref, merci à tous, je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde